Bonjour Alors, vous vous demandez des lentilles pour l'été, ça serait sympa Oui Non Pourquoi mais Écoutez, on va voir ça ensemble. Alors, si vous portez des lunettes et que vous vous dites que pour l'été, la plage, la piscine et, et d'autres activités, ça peut être sympa d'avoir des, des lentilles, oui, ça peut être une bonne idée, mais attention, il y a quand même des choses à savoir. C'est-à-dire que euh, pour tout ce qui est pratique du sport, effectivement, c'est génial. Il faut, vous pouvez prendre des, le, des lentilles jetables journalières, pardon, et euh, bah une fois que vous avez terminé votre activité, vous pouvez euh, les retirer. C'est super. Ensuite, pour tout ce qui est piscine, plage, j'ai mis quand même une réserve. Pourquoi Même si vous vous dites, de toute façon, sous l'eau, je ferme les yeux, euh, je ne mets pas la tête sous l'eau. Il y a plein de, plein de choses que j'entends. Euh, il faut savoir quand même qu'une lentille va absorber l'eau. Même si vous fermez les yeux, il y aura des projections. C'est inévitable et euh, toutes les bactéries et amibes qui peuvent euh, y avoir dans l'eau se mettent sur la lentille qui est directement sur l'œil, directement sur une terminaison nerveuse. Donc il vaut mieux éviter, sauf, et là écoutez bien même les porteurs de lentilles, hein, en utilisant des lentilles jetables journalières. Je m'explique. Si vous mettez des lentilles jetables journalières que vous allez vous baigner, parce que bah, avec les lunettes c'est pas pratique, ça je l'entends, euh, vous pouvez et vous devez les retirer dès que vous sortez de l'eau. C'est des jetables journalières, c'est presque fait pour. Euh, Ce n'est pas fait pour se baigner, mais euh, en l'occurrence, de toute façon, elles ne sont pas réutilisables. Donc, vous les jetez derrière. Ça, c'est très important. Surtout, ne faites pas de bêtises, de bêtises. Euh, il y a quand même des gros, gros problèmes derrière, notamment sur l'œil, avec des lésions qui peuvent euh, vous faire perdre de la vision, qui peuvent également, euh, ne, que vous ne puissiez plus jamais porter de lentilles. Donc faites très attention à ça, et c'est valable, c'est pour ça que je le disais aussi pour les porteurs de lentilles, euh, si vous avez des lentilles jetables mensuelles, achetez des, boîtes, des petites boîtes de 10 lentilles euh, jetables journalières, et euh, pour une journée piscine, une journée plage, vous les mettez, dès que vous sortez de l'eau, vous les jetez. Voilà Eh bien écoutez, si vous avez des questions, je vous ferai un grand plaisir d'y répondre, et puis sinon bah, votre opticien Atoll, y compris moi, Atoll à Istres, vous y répondra. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.